What's up gens d'internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement Ma bien sûr pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur le meilleur serveur PVP faction de la planète Terre Nous sommes sur K-Faction, Et oui vous l'avez deviné les amis Aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle mise à jour qui sort qui est sortie maintenant à l'instant à l'heure que vous voyez cette vidéo la vie la, la, la mise à jour est sortie sur K-Faction donc si vous avez envie de venir faire un tour ou tester K-Faction si vous l'avez jamais fait C'est le moment idéal Donc si vous ne connaissez pas Convaxion, Convaxion c'est un serveur PvP Faction 1.7 en euh, launcher et vous pouvez vous connecter avec les versions craquées, vous avez juste à vous inscrire sur le site et vous pouvez vous connecter en jeu. Le serveur est un serveur compétitif avec beaucoup de nouveautés en jeu, comme des machines harvesters pour récolter tes, tes, tes items automatiquement, tes citrouilles et melons avec les casseurs, le composteur te permet de crafter des buissons et le recyclage de recycler tes stuff. On a aussi un nouveau système de hacking que je vous ai parlé tout, juste avant et un système de pouces de buissons qui est plutôt intéressant. Si vous voulez en savoir plus amis vous pouvez vous rendre dans la description j'ai mis le lien d'une vidéo de présentation si vous connaissez pas co-faction si vous connaissez déjà faction vous êtes à la bonne endroit aujourd'hui on va parler de la grosse mise à jour les amis que vous attendez depuis longtemps ça fait à peu près un mois que nous avons pas sorti de nouvelle mise à jour sur faction la raison est très simple les amis c'est que nous étions débordés avec les bugs les problèmes que nous avons eu de duplication et d'autres problèmes comme ça nous avons réussi à rétablir la stabilité et l'économie sur le serveur donc un gros merci à tous les joueurs qui ont coopéré à nous redonner les stuff qui étaient dupliqués et tout maintenant le serveur est propre propre, propre comme jamais Maintenant, il y a un truc très important à savoir les amis Si vous voulez être sûr à 100% de jamais vous faire euh, pénétrer votre compte J'allais dire, vous faire hacker votre compte Je vous suggère de changer votre mot de passe sur le site Pourquoi C'est très simple Parce que euh, certains hackers de d'autres serveurs utilisent des bases de données qui ont été leaks Et ils s'en servent pour hacker vos stuff sur Kfaxon Donc soit mettez deux mots de passe différents en jeu et sur le site Ou changez complètement vos deux mots de passe pour des mots de passe que vous n'avez jamais utilisé ailleurs N'oubliez pas les amis qu'il n'y aura aucun remboursement pour des hacks de compte Ensuite... Niveau mise à jour, on passe sur tout ce que vous nous avez demandé. Donc, les deux trucs les plus, les plus demandés étaient la confirmation lors du catch Celle-ci a été exaucée. Vos souhaits ont été exaucés. Maintenant, vous pouvez acheter une ligne de catch Vous avez une confirmation juste avant. Donc, les erreurs de « J'ai acheté une ligne de catch en sans faire exprès. » Ne peuvent plus fonctionner maintenant. <rire> Ensuite, nous avons rajouté aussi une nouveauté au système de spawner. Quand vous posez un spawner, vous choisissez de poser un spawner dans un claim. Vous, euh, changez de faction ou quoi que ce soit, votre spawner il est coincé dans un claim. Vous ne pouvez pas le récupérer. Maintenant, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez faire détruire votre spawner vous confirmez la destruction de votre spawner et vous l'avez dans votre menu de spawner donc c'est plus de problème niveau de euh, des, des spawners que vous pouvez pas récupérer dans les clés ennemis ainsi de suite c'est maintenant corrigé nous avons rajouté aussi un système pour euh, voir les membres du staff en ligne. Donc, staff en ligne, vous voyez, il y a seulement moi. Ça, cela vous permettra, les amis, de MP un membre du staff si vous avez une question ou quoi à la place de spam le chat. C'est plutôt intéressant et ça va, éviter que, ça, va rajouter, euh, ça va éviter que votre réponse ne soit pas répondue. Je sais pas si ça se dit, non ça se dit pas, c'est pas grave, on continue Le bug de duplication avec le barmaid a été corrigé Donc ça c'est une grosse grosse grosse euh, mise à jour Parce que ce bug là était présent depuis un très très trop long moment sur le serveur et il est enfin corrigé Ensuite, un bug avec la dynamite qui vous permettait de le lancer dans la Warzone est maintenant impossible à lancer. Les bugs d'XP dans la Warzone, donc certains joueurs crachaient quand les joueurs lançaient de l'XP sur ceux-ci. Le bug a été corrigé, impossible de lancer de l'XP dans la Warzone maintenant. Ensuite, au niveau des temples, il y a quelques modifications à apporter au temple. Le temple redure maintenant 30 minutes à la place de 15 minutes. Les items qui ont été gagnés lors du temple sont affichés. Exemple, Robert a détruit le temple et a remporté... J'en en volcanite, par exemple, cela va le dire à tout le monde dans le chat, comme ça, la personne qui a remporté le temple peut se faire focus, dépendamment du loot qui a été euh, distribué. On continue sur le temple encore, une fois, le temple maintenant, il est impossible de détruire les cristaux, lorsque on utilisait des bugs avec la dynamite et autres problèmes ainsi. Donc ça c'est plutôt intéressant, donc plus de temple gaspillé, le tout est bon. Dernière petite euh, mise à jour que nous avons fait, les amis, c'est très simple. Nous avons euh, mis le système de ordinateur, Donc un nouveau système de pillage maintenant disponible sur Cafaction. Je vais vous expliquer en détail comment celui-ci fonctionne. Faites attention, ceci est un test. Donc il peut y avoir des bugs, des problèmes comme ça. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à rencontrer un membre du staff sur le TeamSpeak. Donc, je vous explique très rapidement. Comment fonctionne celui-ci Vous avez deux items qui vont être très importants. Donc, l'ordinateur de hacking et le tech-trash. Le tech-trash, il est craftable ici, comme vous pouvez le voir. Avec un cœur de volcanite et un circuit électrique. Le circuit électrique, il est craft... Il est obtenable, pardonnez-moi, dans les events, si je me trompe pas. Et un peu partout. Euh, électrique. Bah, il est même pas craftable, vous voyez. Donc, ensuite, les amis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'ordinateur. L'ordinateur prend... Euh, il est trouvable... Il est pas trouvable. Le circuit électrique, il est trouvable dans... Euh, les events, les votes et tout, mais vous devez le crafter aussi un ordinateur Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai bugué les amis On recommence, donc Tech Trash et ordinateur crafter avec les circuits électriques sont trouvables dans les votes, dans les events et aussi dans les boîtes aux spawns Ensuite, lorsque vous avez crafter les items, le tektrage sert à bloquer l'hackage. Donc, si vous le mettez dans le premier, vous devez le mettre dans le premier slot de votre coffre pour empêcher l'hackage. Je vous montre ici, comme vous voyez, votre ordinateur de hacking vient de se casser, piratage échoué. Les, chaque ordinateur a une durabilité de 3 vies. Celle-ci, elle en avait juste une. N'inquiétez-vous pas, vous allez voir la durabilité sur l'item en général. C'est juste que je suis sur le launcher, le, de, euh, je ne suis pas sur le launcher officiel. Lorsque vous hackez un coffre, c'est très important de ne pas bouger ou quitter l'inventaire. Si je quitte l'inventaire comme ça, le hacking se termine. Si vous bougez, et vous sortez de la zone du hacking Vous, vous perdez votre, une durabilité sur votre ordinateur de hacking Donc vous devez rester dans la zone pendant 5 minutes Ça prend 5 minutes à hacker un, corps, un coffre Et lorsque le coffre est hacker Vous pouvez comme vous voyez Ou Et récupérer les items qui sont à l'intérieur Par exemple comme je vous ai dit Ça va prendre beaucoup plus de temps C'est 5 minutes environ Pour un coffre Donc vous devez avoir des collègues Qui vous protègent etc Pour éviter de vous faire péter la gueule Ça marche sur tous les coffres Donc les coffres en épidote énergite Et tout en énergie, euh, énergie... En éphiline et épidote, par exemple, ils ne fonctionnent pas sur les coffres en volcanite. Les coffres en volcanite, ils sont indécryptables de base. Donc, impossible de ouvrir avec un ordinateur de hacking. Donc, c'est important de crafter des coffres en volcanite. Ensuite, le coffre en épidote, c'est important aussi de savoir qu'il faut mettre à tout bout de champ le tectrage dans le premier slot. Si vous le mettez dans le dernier slot ou peu importe ailleurs... Le, le truc va fonctionner quand même, comme vous voyez, il va se hacker et je vais quand même pouvoir le récupérer C'est pour vraiment bloquer le circuit euh, électrique et il faut vraiment le mettre dans le premier slot Comme vous allez voir ici, le piratage a échoué et j'ai perdu une durabilité de mon ordinateur Pour vous prouver qu'il me reste une durabilité, on va le faire ici et vous voyez, l'ordinateur s'est cassé Il n'y avait rien dans ce coffre-là, on s'est fait baiser donc voilà c'est tout pour la mise à jour d'aujourd'hui Maintenant je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous les amis Qui adorent quand je vous spoil des trucs Donc je vais vous spoil un petit truc Et c'est la loup en volcanite. La loup en volcanite va faire son apparition bientôt sur Kfaxon Et celle-ci va vous permettre de visualiser le temps et le pouce qui reste à vos buissons Donc c'est une nouveauté plutôt intéressante Et en plus des nouveaux mobs que je vous ai parlé dans la dernière vidéo Cela nous promet vraiment beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle mise à jour Ça va être une des plus grosses de Kfaxon Et ça va faire revivre le serveur Déjà que le serveur tourne à 300-400 cours C'est déjà extrême et Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Je sais que beaucoup de Youtubers vont vouloir faire des vidéos lorsque cette mise à jour va tomber. Et j'espère qu'on peut remonter, aller aux 500 et 550 coups, ce serait superbe. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fête de journée et on se retrouve sur le jeu avec la mise à jour implantée, bien sûr. La mise à jour, bien sûr, est disponible dès maintenant. Vous pouvez rejoindre nos serveurs TS, donc TS.cavaction.net, Discord, discord.cavaction.net et euh, notre euh, site internet, cavaction.net pour euh, rejoindre le launcher et le télécharger et tout, c'est très là là N'oubliez pas de voter pour le savoir, ça nous aide énormément. Nous sommes deuxième sur RPG Paradise, c'est toujours un plaisir les amis. Et c'était Iconz et je vous souhaite une bonne journée. A bientôt, on se trouve en jeu. Ciao ciao